Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice financière HP12C. Cette calculatrice fait partie de la série Voyageur et fonctionne uniquement en notation polonaise inverse. Ça signifie que si vous voulez faire par exemple 2 plus 3, il faut déjà entrer 2 dans ce que l'on appelle la pile, ensuite mettre 3 et enfin l'opérateur, donc plus, et on obtient bien 5. Alors de la même façon, imaginons qu'un produit est passé de 40 euros à 50 euros. Quel est le pourcentage d'augmentation entre les deux Et bien sur cette machine, il faut donc faire 40 entrées, 50, et on lui demande la variation en pourcentage, donc delta pour cent et nous dit 25%. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 éléments dans la pile. Donc Par exemple, si je veux faire 2 x 3 x 4 x 5, alors je vais déjà enlever les décimales à l'affichage, donc je fais f et le nombre de décimales que je veux, par exemple 0. Ensuite 2 entrées, 3 entrées, 4 entrées, 5. Et comme je n'ai que des multiplications, je vais donc faire multiplier. Donc là j'ai bien le 20, multiplier le 60 et multiplier le 120. Les différentes machines de cette série font 128 millimètres sur 79 mm et lorsque vous faites le quotient 128 79 divisé je vais rajouter quelques décimales on voit que ça fait à peu près 1,620 qui vous rappelle peut-être le nombre d'or qui vaut 1,618 donc dit autrement les proportions de ces calculatrices sont celles d'un rectangle d'or donc cette calculatrice, qui a 40 ans, continue à être produite sous le nom de HP 12C Platinium. Parmi les différences, on a l'ajout du mode algébrique, en plus donc, du mode notation polonaise inverse. Et pour la programmation, sur ces anciennes versions, on est limité à 99 pas, et sur les nouvelles, à 400 pas de programme. Donc voici les autres modèles de la série. On a la HP 11C, qui est une calculatrice scientifique, la 15C qui est également une calculatrice scientifique mais plus haut de gamme avec beaucoup plus de fonctions comme les matrices, les nombres complexes, les intégrales, etc. On a une calculatrice un peu à part, la 16C, qui permet de faire des calculs dans différentes bases, donc hexadécimales, binaires, et également de faire des programmations plus sophistiquées grâce à des labels, des sous-routines, etc. Donc cette calculatrice financière a connu de nombreux clones comme la Aurora FN1000, ou la calculatrice Victor V12 qui reprend le même format et exactement la même position des touches. La société Swissmicro propose également une version de la 12C qui s'appelle DM12L, mais également des clones DHP, 11C, 15C, CC et bien d'autres. Et enfin cette version chinoise, où on retrouve le même clavier, mais disposé autrement. Concernant la programmation, par défaut, on a 8 pas de programme et 20 mémoires. Et au fur et à mesure que vous allez rajouter des pas de programme, des registres vont être enlevés pour être remplacés par 7 pas de programme. Donc, Pour enregistrer un nombre dans un registre, par exemple 90, on fait STO et 1 pour le mettre dans le registre 1. Donc je peux effacer l'écran, rappeler le registre 1, j'ai bien 90. Mais on peut également, donc je vais le faire avec 87, l'enregistrer dans d'autres registres en mettant un point, donc par exemple point .5 et à nouveau RCL.5. Donc sur ces versions plus récentes où on a le mode RPN et le mode algébrique, il y a plusieurs centaines de pas de programme. Donc finalement, on est beaucoup moins gêné par cette histoire de registres qui disparaissent au fur et à mesure. Par contre, sur les modèles anciens, si on a un programme assez conséquent, disons 99 pas de programme, on a les 8 pas du départ, et ensuite, il va falloir libérer 91 pas, c'est-à-dire 13 registres. Donc sur les 20 registres, on en enlève 13, et il vous restera uniquement les registres de 0 à 6. Alors, premier exemple de programme que l'on va faire, vous allez entrer la date de naissance de votre mère, par exemple, 1er janvier 1983, ensuite, votre propre date de naissance, donc par exemple, le 18 décembre 2008, et le but va être d'obtenir à l'affichage le jour où vous aurez, ou éventuellement vous avez eu, exactement le même âge que votre mère à votre naissance. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, entre... La naissance de votre mère et le moment où vous êtes né, il s'est passé un certain temps. On veut retrouver ce même temps entre votre propre naissance et une certaine date que l'on cherche. C'est-à-dire qu'à cette date, vous aurez l'âge qu'avait votre mère quand elle vous a eu. Avec un tableur, c'est très facile. On rentre la première date de naissance, la deuxième, et il suffit d'ajouter à votre date de naissance le nombre de jours qu'il y a entre les deux. Là, on voit qu'on obtient le 15 novembre 2034. Alors, commençons par faire ce calcul directement à la calculatrice, et ensuite, on va créer un programme pour automatiser cette tâche. Alors, pour entrer les dates, vous avez deux modes, soit jour, mois, année, ou mois, point, jour, année. Donc là, je suis bien en jour, point, mois, année. Donc, je vais taper la première date, 21.01 1983, entrée. Ensuite, la deuxième date. Et sur cette machine financière, on a la possibilité d'avoir le nombre de jours entre les deux dates. Donc ça s'appelle Delta Days. Donc on fait G Delta. Et il vous répond 9463. Alors plus précisément, il y a même deux valeurs. Donc celle-ci. Et si on appuie sur X, Y, on voit un 9327. Ça c'est le calcul si toutes les années avaient 360 jours. Il s'agit maintenant d'additionner cette valeur-là à votre date de naissance. Donc il faut rappeler votre date de naissance. Pour faire ça, vous avez LastX, donc le dernière, la dernière valeur qui a été affichée. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien le 18-12-2008. Et la fonction Date permet d'ajouter ou de soustraire un certain nombre de jours. Le problème, c'est qu'il faut déjà rentrer la date Ensuite, le nombre de jours est demandé à faire la somme. Alors que là, on a la date et le nombre de jours n'est plus à l'affichage. Alors on va tout simplement appuyer sur XY pour intervertir ce qu'il y a donc à la deuxième position dans la pile, qui est 9463, et notre date de naissance. Je peux maintenant lancer date et retrouve le 15 novembre 2034. Donc résumons, on rentre. La date de naissance de notre mère, ensuite notre propre date de naissance, ce qui fait que la date précédente remonte dans la pile donc il s'appelle X, Y, Z, T. On demande ensuite à calculer le nombre de jours donc il prend les deux arguments qui sont là et il affiche le nombre de jours et dans Y le nombre de jours si l'année faisait 360 jours. Ensuite j'ai rappelé le dernier X qui était à l'affichage donc il a repris la date de naissance, et les deux éléments qui sont là sont remontés dans la pile. Moi, je voulais faire la somme de 9463 et de la date, et non pas l'inverse. Donc on appuyait sur XY pour inverser les deux éléments, et ensuite Date pour obtenir le résultat. Si j'appuie sur XY, j'ai bien le 9327 qui est resté. Donc on va déjà effacer avec Clear le programme qui peut déjà exister dans la machine. Donc on va faire F programme et F pr pour rentrer donc dans la saisie du programme. Donc là vous voyez trois chiffres puisqu'on peut dépasser 100 pas sur ces machines. Par contre sur l'ancienne version vous ne verrez que deux chiffres puisqu'on ne peut pas dépasser 99. Donc on imagine que la personne aura tapé la date de naissance de sa mère, on va lui demander d'arrêter le programme. L'utilisateur va taper sa propre date de naissance et on va calculer le nombre de jours entre ces deux dates. On rappelle la date de naissance. Comme les deux ne sont pas dans le bon ordre, on inverse le X et le Y. On ajoute le nombre à la date de naissance. Et pour arrêter le programme, on peut faire goto donc 00 pour les machines anciennes et 0003 fois pour les nouvelles. Alors plus précisément, le goto0 demande à la calculatrice de sauter à la ligne 0, mais cette ligne 0 ne contient aucune instruction habituelle. Il y a une instruction qui est cachée dedans qui indique que la machine doit s'arrêter. Donc ça permet au programme de revenir au début et d'être prêt si on veut lancer à nouveau ce programme. Alors on va le tester, on sort FPR, donc CLX pour effacer l'affichage. Je tape la première date, RS. Ensuite, donc le programme s'arrête, on est ici. Je tape la deuxième date, RS, et je retrouve le 15 novembre 2034. Alors, deuxième exemple de programme. À partir d'une année, on va essayer de retrouver les différents mois où il y a un vendredi 13. Donc, avec la fonction date d'un tableur, c'est assez facile à faire. Donc, par exemple, pour 2021, on voit qu'il n'y a qu'un seul vendredi 13 qui va tomber au mois d'août. Par contre, si je mets 2026, je vois qu'il y aura trois vendredis 13 en février, en mars. Et au mois de novembre donc dans la documentation on voit que ces machines peuvent gérer des dates entre l'an 1582 et 4046 alors quelle va être l'idée du programme Eh bien c'est déjà de partir d'un vendredi 13 connu donc j'ai pris par exemple celui d'octobre 2000 et ensuite pour savoir si par exemple le 13 avril 2021 était un vendredi on n'a qu'à compter le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates et si c'est un multiple de 7, ça veut dire que le 13 avril 2021 est également un vendredi. Donc on va rester en mode jour, mois, année. On va mettre dans le registre 0 le 13 octobre 2000. Donc là, bien entendu, ce n'est pas la peine de mettre les 3 zéros. Ensuite, on lancera le programme qui va nous demander l'année qui nous intéresse, par exemple 2021. On fait RS et on doit voir apparaître les différents mois où il y a un vendredi 13. Alors, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est l'outil statistique, donc le Sigma. Donc derrière la machine, on voit des exemples de calculs. Et quelle est l'influence de la touche Sigma sur les registres Donc, on nous dit que dans le registre 1, on aura le nombre d'éléments dans le registre 2, la somme des valeurs la somme des carrés, etc. Alors commençons par supprimer toutes les données statistiques. Donc clear sigma. Donc là, on vient d'effacer tous les registres, sauf R0. Ensuite, je vais mettre par exemple la valeur 5, sigma. Donc le 1 qui est là signifie qu'on a rentré une valeur. Si je mets 4 sigma, on a donc rentré deux valeurs. Donc ça, c'est intéressant pour notre problème. Puisqu'on va pouvoir donc afficher 1, 2, 3, jusqu'à 12, c'est-à-dire les 12 mois de l'année. Et dans le registre 2, donc si je fais RCL 2, il me fait la somme des valeurs que j'ai entrées. Donc le 4 et 5, ça fait bien 9. Alors voilà le programme que je vous propose, donc que je vais expliquer en l'entrant sur la machine. J'efface le programme précédent, je vais dans PR. Je lui demande d'effacer ce qu'il pouvait y avoir dans les registres statistiques. On fait une pause. Donc si la personne tape 2021, il faut que j'arrive à diviser ce nombre par 1 million. Pourquoi Parce que je veux le jour, le mois, et ensuite l'année. Pour passer de 2021 à ce nombre-là, on divise par 1 million. Donc 1 million, on écrit ça 1 par 10 puissance 6, divisé. Ensuite, comme on s'intéresse uniquement au 13 du mois on va ajouter 13, donc je fais 13 et ensuite plus. Je mets le résultat dans le registre 2, ce qui va me permettre d'ajouter à chaque fois un mois. Donc un mois, c'est 0,01 en utilisant Sigma. Donc si j'ajoute 0,01, je serai bien le 13 janvier 2021. Et si je rajoute encore 0,01, le 13 février, etc. Donc on sait qu'en appuyant sur cette touche, à l'affichage, on aura 1 après 2, etc. Donc je vais mettre cette valeur dans la pile, 13, et je vais comparer 13 avec le nombre qui était à l'affichage. Et si le nombre de fois où j'ai appuyé sur sigma est plus grand que 13, c'est terminé. Donc je lui demande de retourner en 1, c'est-à-dire qu'il va m'effacer les registres statistiques s'arrêter et donc je pourrais repartir sur une autre année donc on va faire go to 0, 1 sur cette machine puisqu'il n'y a que deux chiffres pour les pas de programme ou 001 sur les machines récentes alors à quoi correspondent ces chiffres là le 43 c'est 1 2 3 4 1 2 3 donc c'est la touche g et 33 c'est 1 2 3 1 2 3 c'est le go to donc vous avez à chaque fois la position des touches qui ont été enfoncées. Donc si on n'a pas dépassé 13, il faut qu'on calcule le nombre de jours. Donc, RCL 0, ça c'est le 13 octobre 2000. RCL 2, c'est la date que je veux tester. Je demande le nombre de jours. Et maintenant, je veux savoir si c'est un multiple de 7. Donc je vais diviser par 7. Et je vais prendre la partie fractionnaire. Si cette partie fractionnaire fait 0, à ce moment-là, j'ai trouvé un vendredi 13. Donc, il va falloir que j'affiche la date un petit peu plus loin, sinon revenir au début. Donc, vous voyez que le 29, hein, c'est un petit peu difficile. Il faut imaginer où sera le pas plus tard. Donc là, on va aller en GoTo29. On n'a pas d'étiquette, on n'a pas de label sur les HP 12C, on sait c 15C. Donc sinon, on doit retourner au pas 11, c'est-à-dire passer au mois suivant. Donc goto 11. Et si on avait un vendredi 13, on l'affiche, donc RCL2 RS et on teste le mois suivant. Donc on retourne en 11. Alors, on va tester, donc on sort. On va mettre 13.102 ou 2000 dans le registre 0. On lance le programme. Je vais mettre 6 décimales, donc F6, et je vais tester avec 2021. Donc si je lance, donc on voit que la machine n'est pas très rapide, et on obtient bien le 13 août. Et si on continue le programme, donc là il n'y en a plus d'autres, donc il doit revenir au pas numéro 1, qui consiste effacer les registres donc on doit avoir 0 à l'affichage donc j'ai rentré le même programme sur la troulie sc123 je fais rs je tape l'année rs et vous voyez que le résultat est nettement plus rapide je refais rs et c'est terminé troisième idée de programme on fournit à la machine une année par exemple 2021 et elle nous donne les années futures qui seront exactement les mêmes. Alors, ça signifie quoi Eh bien, si je prends 2021, le 1er janvier, c'était un vendredi, le 1er mars, c'était un lundi. Si je regarde 2022, je n'aurai pas les mêmes jours de la semaine. Il faut attendre 2027 pour retomber sur un vendredi 1er janvier et un lundi 1er mars. Donc, on teste avec janvier et mars puisqu'il y a les années bisextiles. Donc, on veut être sûr que ça marche pour ces deux jours-là. Donc là vous voyez qu'on a 2027 et ensuite 2038. Et pour certaines années, comme 2024, vous voyez que ça ne marche pas. Il faut attendre 28 ans, donc ici 2052, avant de retrouver une année identique. Donc voilà une idée de programme. On commence comme tout à l'heure en effaçant les registres. On va attendre que l'utilisateur tape une année. On va diviser par un million. Donc là j'ai fait 1... Par 10 puissance 6 et chs pour changer de signe donc ce nombre là qui est 0 suivi de 5 0 on le met dans le registre 0 donc il servira à passer d'une année à l'autre puisque si je prends 2021 vous voyez quand je vais rajouter ce nombre là je serai bien en 2022 donc pour le moment je fais multiplier donc si la personne a tapé 2021 on se retrouve avec 0,002021 on additionne 1,01, donc ça fait 1,01, 2021, donc je suis le 1er janvier 2021, et je vais mémoriser cette valeur dans 4 registres, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais ajouter 0,02 dans le registre 2, donc lorsque vous avez une valeur dans une mémoire, donc par exemple 3, Sto2, si je fais 5, Sto, plus 2, maintenant dans le registre 2, j'ai 8 donc on aura 1,03 2021 et pareil pour le registre 4 donc là on aura l'année à tester 2021 et ici on changera 2021 en 2022, 2023 etc et tester est-ce qu'elle est identique à l'année du dessus donc le principe va être de calculer le nombre de jours entre la mémoire 1 et la mémoire 3 donc entre le 1er janvier de l'année qui m'intéresse et le 1er janvier d'une année qu'on teste. On divise par 7 et on prend la partie fractionnaire. Donc si c'est le même jour de la semaine, la partie fractionnaire sera nulle. On fait pareil avec R2 et R4. On divise par 7 partie fractionnaire. Si c'est un multiple de 7, la partie fractionnaire fait 0. Alors attention, on a vu que quand on utilise Delta Day, il affiche non seulement le nombre de jours, mais donc dans la pile, on a également le nombre de jours si l'année faisait 360 jours. Donc ça veut dire que sur la pile, on aura par exemple 0, ensuite le nombre de jours, donc il y en aura 2, n1, n2. Quand je vais prendre la partie fractionnaire, lui sera par exemple 0, donc si c'est un multiple de 7. Mais ensuite, moi ce que je voudrais, c'est faire la somme de la partie fractionnaire qui est là et la partie fractionnaire qui est en haut et vous voyez que les nombres ne sont pas côte à côte donc on va inverser le x et le y donc c'est ce que j'ai mis ici donc ça va faire 0 0 n2 et r pour faire tourner la pile donc les deux qui sont là vont descendre et celui qui est là va remonter en haut de la pile donc par exemple si je fais 4 entrée 3 entrée 2 entrée et 1 si j'appuie sur R, le 2 descend, ensuite le 3 descend, le 4 descend, et je retombe sur le 1. Donc vous voyez qu'on arrive à faire tourner les quatre éléments de la pile. Donc maintenant que j'ai bien les deux parties fractionnaires qui sont en bas, je les additionne, je regarde si ça fait 0. Si c'est le cas, eh bien ça veut dire que j'ai une année qui fonctionne, qui est identique à celle du départ. Donc on va afficher la valeur qui est dans le registre 3 et on retourne donc au pas 40 où à chaque fois on va ajouter notre millionième c'est à dire passer à l'année suivante donc je mets un millionième que je rajoute dans le registre 3 on retourne à la ligne 22 qui va également l'ajouter dans le registre 4 pour tester pour le mois de mars donc j'ai rentré le programme sur cette machine je le lance donc là, il attend que je tape une année, je vais remettre 2021, RS. Donc il nous dit que 2021 est identique à 2021, donc ça on s'en doute un peu. Et au bout d'un certain temps, il retrouve que la future année identique à 2021, ce sera 2027. Et toujours pour voir la différence de vitesse entre les deux, je lance donc sur l'autre machine, j'écris 2021 RS, donc il me repropose 2021. Et quelques secondes plus tard, 2027. Voilà, à bientôt